Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 320, c'est le troisième et dernier épisode sur les boîtes à lire On va les finir, allez c'est parti Troisième et dernier épisode sur ces fameuses boîtes à lire que j'ai fabriquées pour la mairie d'Anthony et qui sont faites pour partager des livres au sein de la communauté et dans ce dernier épisode on va enfin finaliser les boîtes Je commence donc par enlever les scotches protégeant le bois du vernis et on va coller les tablettes avec tout simplement de la colle à bois. Quand la tablette est en place, je mets le tout en serre et on attend que la colle sèche. En attendant que la colle sèche, je place une ligne de silicone et pose la petite fenêtre en plexiglas qui elle aussi va être mise en serre le temps que tout ça sèche correctement. On va utiliser certaines chutes pour se fabriquer des blocs pour pouvoir fixer les aimants, donc deux morceaux de chaîne de la colle et quelques serre-joints. Avant d'aller plus loin, on va remonter les portes et ajuster certains éléments qui ont un peu bougé avec le temps et une couche de vernis. Je replace la charnière piano et voilà la porte de nouveau fonctionnelle, aux autres maintenant. éviter toute confusion lors du remontage et marquer les caissons et leurs vitres en plexiglas avec des numéros. Maintenant on va s'attaquer à la fermeture et plus précisément au placement du bloc de bois qui va accueillir l'aimant. Je réalise un prototype et ensuite on s'attaque au gros bloc de chute qu'on avait collé en coupant tous les éléments superflus. Direction la scie sur table pour découper ça à la bonne largeur. Attention ici avec un tel bloc de chaîne, le découpage est délicat et un poil dangereux. La pose de l'aimant se fait en utilisant des rondelles pour ajuster l'aimant à la bonne hauteur. Entre 2 à 4 sont nécessaires suivant les caissons. Un petit tour à la scie à onglet pour tailler les blocs à la bonne taille en utilisant un arrêt pour qu'ils aient tous la même longueur. un petit tour à la ponceuse stationnaire pour adoucir certains angles et on va pouvoir installer tout ça Pour effectuer cette installation on va devoir enlever un peu de matière j'ai essayé de me faire un gabarit pour m'apercevoir qu'à la main ça va beaucoup plus vite pas aussi précis pour cette découpe mais pas très importante on fait juste de la place pour notre futur aimant Deux vis pour maintenir le bloc, je démonte la poignée et perce un trou pour l'emplacement de l'aimant qui va s'accrocher à une rondelle fixée sous la vis basse de la poignée. Un petit nettoyage, quelques ajustements et on enchaîne avec les autres boîtes. Bien sûr, après chaque défonçage, perçage, etc, un petit coup d'aspirateur pour avoir des boîtes avec un fini le mieux possible. Et voilà, neuf boîtes prêtes à être installées. Ce projet a demandé beaucoup de boulot mais j'aime beaucoup le résultat et avec des matériaux réutilisés et un but communautaire, ce projet me touche particulièrement. La dernière étape va être bien sûr de les installer comme ici à côté de la station RER les Bâconnets. Un piétement fait par Johan, un copain de la Padaf, a été mis en place avec une platine avec quatre trous. Je positionne donc la boîte avant de percer les quatre trous. Ces trous vont recevoir boulons, écrou et rondelles mais le tout va être collé aussi à la colle PU, ceinture et bretelles donc pour cette installation. L'intérêt du design de ces boîtes c'est qu'ils peuvent être empilés un peu comme on veut. Donc installation de la deuxième boîte toujours avec de la colle PU et maintenu le temps que la colle sèche par quelques vis. On s'attaque à l'installation de la troisième boîte, un peu plus sportive à poser seule, mais au final sans problème majeur. Et voilà, c'est la fin de ce projet et je suis super content du résultat. Comme d'habitude, il y a de la marge pour s'améliorer, mais déjà elles existent et elles vont être placées dans sept endroits différents d'Anthony dans les prochains jours et les gens vont pouvoir échanger livres et autres lectures et ça c'est vraiment génial. Voilà, elles sont finies. En tout cas, une grosse partie, elles sont... Je vais commencer à les installer, j'en ai installé 5 sur 7. En tout cas, je suis très très content du résultat. Est-ce que le résultat est parfait Non, puisque jamais rien n'est parfait. Mais par rapport aux contraintes et par rapport au projet je trouve que le résultat est vraiment bien j'ai eu un petit coup de stress sur l'installation lors de la première installation et en fait ça s'est très bien passé les autres aussi j'utilise de la colle PU et pour le premier euh, des boulons des rondelles et des écrous et pour les autres j'utilise toujours de la colle PU et des vis pour les maintenir en place au moins pendant 24 ou 48 heures le temps que la colle prenne bien je ne sais pas si on l'a vu, mais je mets aussi du silicone un peu partout pour éviter que l'eau vienne s'infiltrer entre les boîtes, euh, créer des poches d'eau et venir pourrir les boîtes à droite à gauche. Donc j'ai fait 21 boîtes qui sont en train d'être finies d'installer, euh, c'était un boulot beaucoup plus gros et beaucoup plus important et beaucoup plus long que ce que je pensais, mais j'ai énormément appris, surtout sur bah, la production, faire une espèce de production de pseudo masse puisque 20, 20 exemplaires c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Vraiment j'ai appris énormément. Un grand merci à la mairie d'Anthony de nous avoir fait confiance, aussi bien à Johan qui a fait les piétements, aussi bien à Pimpure Waste qui a fourni euh, tous les matériaux de récupération, et à moi pour avoir fabriqué et installé ces bois-boîtes. On espère bien sûr que la communauté des gens de Anthony va, vont les utiliser pour s'échanger des livres. Euh, on ne le voit peut-être pas dans les images, mais sur les deux premières boîtes, je les ai initiées avec un premier livre. Euh, les Fourmis de Boris Vian et euh, bien sûr un recueil de nouvelles de H.P. Lovecraft, un de mes auteurs préférés. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à créer ces boîtes et euh, ce côté récupération, upcycling, euh, réutilisation de matériaux pour faire des choses qui vont servir pour la communauté, c'est quelque chose qui vraiment me plaît énormément. C'est quelque chose dans lequel j'ai envie justement d'aller emmener euh, ma société Baribal Productions pour faire plus de choses dans ce genre-là. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'espère que vous aurez autant apprécié de me regarder faire ces bois-boîtes que moi de les avoir fait. En tout cas, alors il y a beaucoup de choses qui auraient pu être changées. Euh, la forme est vraiment sympa ces espèces de formes hexagonales, de ruches qui peuvent s'additionner les unes aux autres. Je trouve que c'est vraiment euh, un design sympa. Euh, la porte pourrait être améliorée, euh, souvent le fit est un petit peu dur, mais je pense que j'arriverai à trouver quelque chose pour essayer d'améliorer ça euh, dans les futures itérations. Et le plexiglas de récupération, il euh, y a quand même quelques rayures et c'est quelque chose, j'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus clean. Mais bon, on reste dans cette thématique, on récupère, on jette pas et on réutilise. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, il me reste encore deux séries de boîtes à installer euh, qui va être fait dans les tout prochains jours. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Giga Big Up à, à tous les copains Barbu Tipper qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter du matériel et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour l'épisode 320 de La Grotte du Barbu, la troisième et dernière partie où je vous montre comment j'ai fabriqué les boîtes à lire pour la mairie d'Anthony.